Effort, on est une société de conseil en ingénierie basée dans 19 agences aujourd'hui en France et en Europe et on accompagne nos clients des industriels sur différents projets. On a trois offres au niveau du groupe Effort. On a une offre dédiée au métier de l'ingénierie, donc on va travailler avec les industriels, que ce soit dans l'énergie, dans les transports, dans la machine spéciale, etc. On a une offre dédiée au Life Science, on est leader européen aujourd'hui en Life Science. Donc notamment des dispositifs médicaux, des prothèses de genoux, mais aussi des pousses seringues et, et, et d'autres dispositifs médicaux innovants. On a une offre dans le digital également du côté de Strasbourg. On est en pleine croissance et fort, on a été créé en 2013, aujourd'hui on est 1700 sur 19 agences, donc on, on recrute toute l'année en permanence. On intervient sur toute la chaîne de valeur industrielle sur ces trois offres-là, et donc on peut recruter des jeunes de, de, toutes les, de tous les départements, de toutes les spécialités, en fonction de leurs appétences et de ce qui les intéresse. On recherche des Personnalités qui vont venir compléter notre équipe. On est une société de conseil, nos consultants interviennent directement chez nos clients, mais c'est capital pour nous de créer une équipe de consultants avec un très fort esprit d'équipe. On, on va faire un travail de qualité pour nos clients et on va surtout avoir une, très, une grosse valeur partage au sein du groupe Effort, de convivialité, de partage entre les consultants et donc aujourd'hui c'est ce qui fait, je pense, notre force et ce qui fait qu'aujourd'hui nos consultants sont bien chez EFOR et restent de nombreuses années chez nous. On est partenaire de l'UTBM depuis déjà au moins quatre ans voire plus. On intervient aussi, on est partenaire aussi de la junior UTBM avec toute l'équipe de la junior pour les accompagner, pour les former et accompagner le développement de cette jeune junior entreprise. L'UTBM c'est une école qui forme des jeunes de manière très efficaces, finalement très pragmatique et c'est des compétences qui sont très facilement transposables au monde de l'industrie aujourd'hui.